Est-ce que Namon Genma Est-ce que Namon Genema je suis tellement sur la XT? Je parce que J'espère que vous allez bien. Donc, je vous cette nouvelle vidéo. Bienvenue, voilà. Aujourd'hui, on va parler des erreurs de skincare skin care à ne surtout pas faire. Parce que, wow, je vais a des solutions, parce que problème il faut Bon, disons il y a des problèmes qui sont parce que je vais vous, vous donner vidéo, étape par étape. Mais en tout cas, je vous des bases problèmes en général. Donc, je vais vous parce que moi, je fais de même. Roland, ça m'a croquer la vie en pleine temps. Oui, avec moi, on ne s'ennuie pas. J'espère, hein? j'espère. Donc voilà, allons-y, c'est parti. Alors, l'imédicudef, l'imédicudef, moi, présentez-vous. Je m'appelle Panel Poussou Je suis une passionnée de skincare en général, de beauté. Parce que d'abord, de j'ai des problèmes de peau. Je suis pas chimiste, ni euh, cosmologue, ni probio, ni rien de tout. Je suis juste passionné passionnée de recherche, disons, du jungle. L'oublier et ingrédients et bien sûr, n'est-ce pas? Ok, Donc, Donc, voilà. de me suivre sur mes délires et parce que oui, je suis une favole dans l'âme. Roller son Instagram, vous avez abonné ou mon TikTok aussi, et aussi, je suis actrice en même temps. Voilà, et plein d'autres choses si côté animatrice et amoureux, présentatrice. Donc, nous commençons. Première erreur skincare une care, bien sûr, que vous en général peut-être beaucoup ramouler, moi n'y a que nettoyer sa canne ou inversement. Nettoyer c'est quand même lourder. Moi, il m'a un petit jour, par exemple, j'ai mis un seul mou avec euh, ce gel nettoyant trois à quatre fois, alors que c'est pas du tout bon pour la peau, parce que ça vient irriter ce face. Donc là, c'est pas du tout voulu. Il y a des fois Déjà entre parenthèses, boumane m'avez dit, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous pour vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, ce ph naturel de ta peau. Du coup, euh, tout simplement, euh, je vais vous donner des conseils d'alimentation. La question est de savoir vous avez Parce que oui, sabu parce que vous en général, vous euh, classique, soit le carré, l'essentiel, le savon dur, voilà, que vous avez besoin de savoir si vous avez besoin pour visage. si vous vous avez besoin de vous avez besoin de vous le voilà, je pense que vous allez comprendre. Je, y a choses, je vais vous donner de temps pour continuer il y a que les questions d'équilibre de de juste milieu. Donc, sache que si vous ne nettoyez assez ce canam, de bouteille en général, va tomber à l'eau. Parce que vous des pores apparentes, des boutons, des points noirs, vous paraît très très très ridis, très très canamé, visible et il est prévu tout simplement. Donc, sache que c'est très très important de se nettoyer le visage, pas trop, mais de faire des effets. Et je ne parle même pas de la pollution. Guys, c'est un bon effet important d'orbe si si face et faut le n'arrachez pas parce que non seulement nettoyant oui de faire euh, efficace, mais surtout il ne faut irriter ce canam il ne l'agresser tout ça. Donc c'est ce que je vous conseille de nettoyant doux et quand vous allez voir ce que vous parlez, par exemple, nettoyant est très agressif ou non, comment la ce que vous s'il te plaît, bon, il y a tellement de questions là-dessus, il faut savoir que nous tous on n'est pas pareil, parce que dit, est-ce que vous pouvez le dire toi, efficace pour man, pour certaines personnes et aussi il irriter les personnes que vous avez utilisées. Inch'Allah, je vais venir une vidéo pour expliquer le choses Nettoyant mon bar pour ce état ou ce type de peau. Les conseils moi tout simplement d'utiliser tension tensions actives Parmi les tensions actives modernes, y a par exemple la famille euh, sulfate euh, comme euh, ammonium l'orille sulfate ou le sodium l'oreille sulfate. Les ingrédients sont famille ingrédients. Les Glycoside, les familles ou le coco glycoside. Les ingrédients sont ingrédients. aussi la famille glutamate, sodium cocoïde. Glutamate, Barne, aussi la famille ouais. Coca, Midopropyl, Bétaïne, j'espère que je l'ai bien dit, et Coco Bétaïne. Alors, ce que je vous conseille, tout simplement de choisir un euh, nettoyant visage pour une tension active. Parce que oui, une nous nous tension active doit euh, irriter son face, alors que pas du tout. Au contraire, il doit y avoir une irritation, bi, et c'est ce qui est pour sa caram. Et les poules am sulfate, je suis désolée, mais ce n'est pas irritant et... avec détergent, détergent, c'est ça. Parfois, tu as fait que tu y gel nettoyant, il y am sulfate, alors que y a une recommandation, il y a un bar. Mais, regardez les ingrédients formule, tout simplement, il y a une intention active, vous ou moins il union mon pour Je vous invite à inshallah, vidéo de mais pour l'instant, sachez que ce gel nettoyant, bien recommander en général, peut-être que y a active ou qui ingrédient ingramentairement contrebalancer lolo, battez le Voilà, non, la comment expliquer, par exemple, le gel nettoyant de la marque La Roche vous avez une les problèmes vous y des ingrédients sodium sulfate. Du coup, dans un que vous des ingrédients Vous des ingrédients qui Vous des et ne pas exfolier sa peau et de sur exfolier sa peau moi, je vous dire, vous exfolier sa parfois gommage Ou nga plus que tout simplement et pour ni euh, la moins exfoliation la action anti-âge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 et si on altérise barrière cutanée, il y a des, boutons, boutons, euh, moi, y a des, des, des problèmes qui se par exemple, d'irritation. L'irritation, c'est un bouton. Et le bouton, c'est un problème. Donc voilà, l'olement est sur exfolier le Et ne pas exfolier aussi, euh, disons, le bahule. Pour moi, moi c'est une question d'équilibre et de juste Information en plus, moi, je suis dans les nids. Euh, Sachez que la peau s'exfolie naturellement et renouvellement Merci. C'est un renouvellement cellulaire. Par exemple, ce à l'adolescence, ils ont une surproduction de sébum. C'est ce qui peut altérer le renouvellement. Et si oui. on a encore un renouvellement, il y a, a voilà, une, une exfoliation intéressante. Oui. Par exemple, une peau sensible. Je vous recommander les exfoliations chimiques aux enzymes. Pour qu'on utilise les PHA, les exfoliants, les exfoliants doux et euh, rester sur la surface de la peau. Voilà alors ce que je veux dire. Alors, je vais vous recommande un euh, de la marque Zinkey ou de la marque Béton. Je veux aussi essayer les AHA. Acide alpha hydroxylé. Donc, on recommande, euh, acide lactique de la marque The Ordinary ou l'acide mandalique bin. Maintenant, c'est des achats beaucoup plus doux. Donc, y a une peau sensible, j'utilise beaucoup. Qu'est-ce qu'il peau sensible Sache que j'en ai vraiment une grande chance. Lorsque moi, j'ai utilisé acide glycolique de la marque The Ordinary lotion bin, maintenant ni de nous exfolier ce face, ce grain de peau de affiner. Euh, exfoliation, l'ol moi l'ai également à la base vous avez dit, Mais il y a malin Okay, pour peau sensible la glycolique Le rapport qualité de prix est rapport, laisse tomber ne donc franchement je vous dico suggère. la motax efficace parmi les taille molécule touti bon, peut pénétrer facilement chez poubi en fait lol efficace mais très agressif pour nous peau sensible mais en version plus plus plus plus plus fait a un vraiment peau sensible euh, voilà je je le des Les ma lay vous bi peeling rouge nous présenter euh, non la aussi hein, euh, je pense que c'est partout partout et vous les fréquence à la base une fois par semaine les, ça dépend type de ponga, un problème, etc. Soit vous fait une fois par semaine, voilà, c'est bon, tu tolères ça. Essayez l'équipe, disons deux fois par semaine hall. Bon, selon ses besoins, c'est pas la peine, mais une fois par semaine, c'est devez le faire. L'égalité troisième erreur de la chaîne monte le niveau. Burrit de je le vois de plus en plus, moi, euh, je n'ai hydrater hydraté ce canam. Oui, oui, oui. Ce n'est pas parce que tu as un peau grasse que doit as hydratation, tout simplement. Tu as hydraté ce feu, c'est le bon point de man Hydratation, c'est la base. Parce que oui, si hydrater hydrates ce canam, tu diminues l'effet de l'indice, parfois très, très haut, pour te maquillage tu euh, te découtes du Le fait de gagner le lit, c'est ce grain de peau. Tu as un de bébé, tu comprends. Et voilà, c'est la base, comme je l'ai dit, aussi de faire resserrer les pores tout simplement donc sachez qu faut que les focs à hydratation madame crème hydratante ou le gel hydratant ou le sérum hydratant si c'est routine beauté c'est la base soit mais un nettoyant boubard am se en boubard am se crème ou le se sérum hydratant boubard à l'acide hyaluronique ou à la parce que oui on est d'accord que du juste acide hyaluronique moins hydraté la peau voilà am Comprendre, les gens qui ont c'est beaucoup plus traitant. Je suis de problèmes de peau, de euh, pose pub. Je suis en train de me au cas où vous êtes intéressé. Plus, je suis en C'est pas ici, c'est magique. je de me des je je en je sens tellement bien. Non, mais sérieusement parler. Sérieusement parlé, regardez ça. Est-ce qu'on pub donc voilà, soit vous avez choisi choisir euh, produit, vous savez que vous traite ce problème. Quatrième erreur, de skincare que nous En général, vous avez fait un défi des et un actif qui par exemple. Vous quatre produits, un mois, deux mois, une évolution. Vous avez des problèmes. Parfois, des produits. Vous avez fait un que je des produits. Vous alors que beaucoup de gens des etc. Etc. les produits, a bon moment utiliser matin ou soir, pour les mélanger. Voilà, c'est problème. Si nous des produits, Par exemple, euh, franchement, euh, Double Malay suggère. On a signé encore une fois à chaque problème, chaque produit n'utilisé à moulber nos problème Donc, il ne faut pas mélanger les mélanger à produits ou des Double et un produit si euh, routine à la base en fait Google, Google, Google. parce qu'il faut que vous ne les fayes, fait, les fayes faites en même temps, pas du tout. Et ce on a monuubu aussi si cinquième heure skincare n'anga hamanteneni. Je pense que nous brideringwa ede moifate. Crème solaire, guys, crème solaire, c'est la base. vraiment ce que je veux dire. C'est que C'est de la marque SVR. pour y la Crème, spray. Parce que en général, spray sont Donc, tout simplement. Et, je veux dire, je je ou le moucheon que sur le ou crème solaire donc vous ne devez pas l'enrober. Soyez encore déçue par pareil. Quand vous allez acheter crème solaire, sachez qu'elle a un peu sens parce que produit chimique actinomène ingrédients ils doivent faire les faut, sensibiliser ce le peau en fait, sensibiliser de sensibiliser ce peau tellement ils doivent faire il sur la protection pour mon en liguer ou le liguer donc crame. Donc soigner d'accord pas gagner ses nerfs bi, il effet inverse, il fait plus de pitch plus de problèmes de peau signe à mon. Donc sachez qu'une crème solaire vous protège ce peau contre UV. Night voilà tout simplement et aussi permettre de produire, d'agir calmement sans d'arrêter les sans agresser madame euh, disons de fait comme si tu ben automatiquement la couleur ou le, euh, le goût ça dépend voilà donc non, non la expliquer ça. même si qu'elle à mon problème en général crème solaire les protéger pour ne pas en problème vous comprenez un peu. Voilà. Bon, taches, bon, des crème solaire. Voilà, taches. Des fois, nié de soins, besoin de, de crème solaire. Des taches. Puis, fait qu'entre les amours, d'autres Il y a une routine. Il crème solaire en général. Moi, une tâche y a une tache, des est au fil des, des mois, des années. a J'ai de pas eu ces problèmes là, moi, En général, une action tuer ces problèmes de peau. Voilà. Les, euh, par exemple, euh, famille SVR bon, de des une crème solaire selon son type de peau à sur voilà. Et je euh, vous à une vidéo sur crème solaire solaire, etc. etc, etc, vous montrer une vidéo sur solaire protéger les p. Il y a un problème. Il y a un problème. Il les protéger. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, so y problème un problème. Il faut les contrattre. Je vais vous un une Donc, voilà les ce que skincare euh, il y a une warham euh, côté nettoyage exfoliation hydratation euh, il y a nos produits etc Et aussi la aussi crème solaire la est la base qui est fini mon ordre sans crème solaire Donc là il y a une de longueuil avec chaque type de peau chaque état de peau il y a une routine moi basio etc Etc. Donc, guys, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis contente vraiment de faire ça et euh, tout simplement parce qu'il y a tellement de gens qui m'a dit merci. Tu m'as sauvé la vie et Sachez que j'ai calme et merci de mon support. Hein, de partager, d'aimer, de, de vous abonner, d'activer cloche. Puis c'est très important comme ça. La vidéo, vous le connaissez. Voilà, vous l'invitez commenter. vous il y a une vidéo. Moi, si tel ou tel problème ou tel ou tel sujet ou tel ou tel produit ou la marque. Voilà, défle un en commentaire, partagez le au maximum pour même et sachez que les chiclons librement vous ne répéter, mais parce que c'est tellement important, il y a une dans votre tête, guys. Merci, je vous adore. C'était Banel, Kamara, et Yubinet. Merci beaucoup, guys. Bisous, ciao.